Monsieur et Madame Legrange sont en train de passer leur commande. La famille d'Henri dîne au restaurant ce soir. Le serveur apporte le dîner. Avant le dessert, Antoine prend du fromage. Valérie demande l'addition. Le serveur est en train de servir du vin.